Ok, ok, ça c'est bien lancé. Nickel J'ai refait le... La version, il ne construit pas. Non, comme ça, je serais sûre d'être tranquille. Pour l'adopter Elle est grosse. Oh, Depuis quand, en fait Ah non, non, On non Aïe, non, non, il non, non, non, non, non, non, non, y a des bottes, il y a des bottes qui me Il y a des bottes, il y a des bottes qui me tapent Aïe, aïe, je vais mourir Suicide Suicide oh. Je vais casser bat. Oh, la botte qui vas le pote il Merde, fais -moi, le bote, Il est gentil. Attention. Tu veux pas sauver la vie voilà. oh. pas J'ai ouais. les... euh, Moi j'ai cru l'entendre, ouais. C'est peut-être rêvé. Attendez, euh, vas-y, je vais des les gens là-bas. C'était pas ton malade. Bon, je l'ai tué. Mon premier kill. Mon prédicule Attends, y'a notre gueule. Y'a des Ah, je suis morte. Non, attends-toi, de la musique et de Discord. Oh, J'espère que le jeu n'est pas un droit d'auteur, sinon. T'en peux. What? Il m'a one to... shot! Mais ouais, j'arrive plus, mon pote. Je commence à faire des Par contre, il me reste ce soir, ce soir c'est fait, demain soir on sera mardi. En fait, si t'as déjà joué à Brawlstar, c'est la même chose que Brawllstar, mais d'une autre version. T'es ici, là Ouais, je suis dans un couloir et il y a des grilles devant moi. Ok, c'est bon, t'as rejoint un identifiant. Faut T'es... Pourquoi, retrouve tu but là. Ok, je sais pas quel est le but du jeu, mais. Ouais, c'est ça. Il y a rien à faire, juste à courir. C'est ça, en fait. Il faut alterner. Oh, merci. Ouais, bon, en gros, faut alterner les deux, quoi, mais. Il a pas des trucs à chercher ou autre De quoi ça On va aller voir. Ah, merci une... Mais là il y a un truc mais je le prends comment, en espagnol. Oui, ah, il y a un gars là. Hein. c'est qui Moi Ah salut Comment ça va vu. Là il y a un truc mais je sais pas ce que c'est Oh non c'est celui arrivé je peux Ok En fait il faut faire quoi dans le jeu Euh survie mais il venir de boire, acheter des de choses, et en fait, non, je qu'il ah, bon. n'y ah, que la nuit, du coup, je vais essayer de sortir ah. Je vois rien. En tout, je vois, il je a que après, euh, pour le euh, de musique, parce que j'ai... J'espère que, un, il que pas. je du Ma lumière, elle ne fonctionnerait pas. Je suis je quoi... Ah, c'est le pseudo qu'on voit, ok. Maintenant, on est toujours dans la c'est c'est bien quoi ça, je une avec des herbes. je, sais, je suis de regarder en l'herbe, tout le monde. C'est quoi ça Je suis en un sport sport en PLS, c'est grave. Bah, en fait, le truc, c'est que va pas sur l'eau avec euh, ouais, fait, là, un sujets au milieu. C'est un de la énergétique avec une tête Le l'a d'un truc comme ça. Oui, il est mort comme ça. Il, il trop Oh non, je pourquoi je peux pas sortir et de la maison, les, maison les, les, les... Les... les gars, pourquoi je peux pas sortir de la maison Mais Je suis en, en paix, ça coûte pas. Euh, alors, je, euh, vais, euh, je vais, le vous le vais, vais vous aider de rester le sur l'intérieur, Parce que, en fait, si tu sors et que tu vois l'autre, il ne achera pas forcément quelqu'un. D'autres Là, j'ai trouvé des choses. Ouais, c'est clair. pas vraiment... Et bon, au moins, aurais, aurais, à aurais été affronté à des gamins de ce genre qui a sur Twitch. Bravo! C'est quoi qu'il est mort? Mais à chaque fois, c'est que comme ça. Les gens qui viennent se t'envoient dans des mort. trucs comme ça. Non, mais non, en fait, ils sont venus à la porte, ils montent sur les flammes, ils vont y arriver. Je montais là parce que j'aurais dû faire avec mes doigts sur le téléphone. Déjà, la main même, ça a été chaud. Si tu montes, ça va être Hmm. Light. Light. Oh, C'est chaud. C'est chaud. Quoi C'est chaud. C'est tête. J'ai des détruit le jeu, moi. Y a quoi? J'ai trafiqué le jeu. Tu parles de ça là? Fait pour essayer pour, pour, c'est qu'il repasse. Allez on change de jeu maintenant oh. Vous voyez le jeu voilà. Demain il y aura une vidéo qui sortira mais après j'ai pas refait de vidéo J'étais censé faire plein plein plein de vidéos pendant mon arrêt Et au final je n'ai strictement rien fait. Oh. En fait je fais une attaque chargée ça dégât. Là... Oh non non ça aurait pu marcher dégoûté Je suis qui sur le mur, là, en train de descendre. Oh non, je l'ai raté. J'ai dégouté. Non je sais peut faire des esquives et tout, des trucs. Comment j'ai jeté je, mon Non, je me sens dans. Bah, là, la... ongles. mon Et... Je sais pas comment, je fais quoi, de sais mes Non, mais après ah, j'ai perdu trop de temps avec le message, je me suis dit que tu es trop occupé et tout, j'ai voulu laisser te laisser tranquille. non, il a chopé l'arme Ils vont tout savoir énorme mmh, Ouh, Il l'a même pas eu. Voilà Attends, je peux jouer s'il vous plaît, merci vous tout, de me laisser en vie. Très généreux de part et en plus ça va parce qu'avec ma connexion et tout, on n'a que trois secondes de décart. Des je te trop après tu l'entends. C'est pas dramatique. Je la qualité d'un moment, elle est à 720 normalement. Je pourrais les mettre en un peu, mais. Parce que Paris, la 1080p n'est pas très appréciée, vu que tout le monde m'appelle pas de score. Ils ne peuvent pas avoir de la u en 1080p. C'est pour ça je laisse tout le temps en 720p. Pourquoi j'ai faim Peut-on me dire pourquoi j'ai faim Alors que j'ai bien mangé. Bon, attends. Allez, ok Équipe de moi Première équipe première l'équipe de la partie Bah bon. Oh, bon, je me fais gérer Je me suis fait gérer comme des poulets Oui, non, là, là Hop, ah, attends Boum Cue. Cue. Cue. Jessie, Jessie, Jessie, Cue. Jessie, Jessie. Jessie Jessie Elle Jessie. Jessie Jessie Elle ah, est The Breaker. Ah c'est la finale Ah okay. oh, Le de la fin Je suis première En fait Mala il m'a chauffé là je les ai tous tués j'ai fait 4 kills, les gars. 4! Par là, tu fait 5 kills. 4 kills, 4 kills. Et c'est moi qui ai gagné. Et bah, ben, d'accord. Combé. Bon, ben, J'ai gagné ma première partie, là. Et puis, surtout, j'allais dire, moi, je suis une dernière game, mais après, j'arrête le live et. je termine un voter, quoi. Défend, ja ja Putain j'ai un je tout je je je J'ai je je je je je je je ok j'arrête. Right. je suis trop flamé. Oh 23, je je je je je je je je je je je il <rire> va C'est Il de Ah oui, ouais. sûr ouais. que si on les ah, buts et qu'on gagne tous les matchs, c'est sûr qu'il ah, faut être... cest non on a coup, de coup La punition est immédiate. Ah là, on peut pas dire que c'était pas beau, ça non. premier but. Avec John. Mais non, pas lui! je ne reste pas pour venir défendre! Oh! Oh! Oh, il Oh, la Oh, il est Oh, Oh, il Oh, C'est mon oh, Ce Une partie qui n'est pas marquée avec plus, c'est une, pa une partie perdue! Rien à une partie marquée avec lui, c'est une partie gagnée. T'inquiète, c'est gardé au chaud. Cristiano Ronaldo, en personne pour l'arrêter, attention. J'ai dit 2-2-2, j'ai pas dit... Euh, ah oui. Brand toi 2-2-2, en quoi consiste la règle 2-2-2 de, de, de, de, de compliqué, ni de ni de dire. Il faut que le coup sorte en tête à tête tous les deux semaines, se prévoit un week-end tous les deux mois et parte en vacances minimum une semaine tous les deux ans. Bon Ouais bon, t'as compris coco hein Salut Salut. Salut. Mais, mais, mais, mais. Salut. Racheter oh, à peine cher. Bon, salut. Oh. Je comprends pas quoi dans salut. Ok, c'était pas le jonglet, mais pas grave. Ça me va et ça rend en entrée. En, en, en, en, en, en et avec mon cri cri, avec mon cri tiens. Est-ce que la devise a de marché On va ça d'ici la fin de la partie. Parfois Magnifique Yes, donc, va je pense que j'étais sur tous les lives que j'ai fait cette semaine comme ça après je peux aller voir après faire un best of des lives c'est de ah un truc archi là je vais passer 50 ans dessus mais non c'est pas grave tu vois donc ça je joue à tous les lives sur mon mpc et quand on le jour où j'ai pas de vidéo à faire j'ai plus rien à faire je pourrais me consacrer dessus tu vois Man. Ah, quand même. Du -man On peut dire tous les mots du... Oui, je sais que c'est un truc. On va vraiment dire tous occasion. les mots qu'on veut. Il est encore possible de le dire. Oh, c'est normal. Ah, parce que c'est l'un ou l'autre. Et c'est pas lui, tu peux pas faire les deux mail et par mail. les numéros La défense, la défense, la défense. Non, t'as mis un Ah, c'est mieux un Mais c'est mieux quoi le mail ou le numéro 2. Parce que je peux modifier ça s'il faut, juste après les 3 semaines. Les marques. Pourquoi j'ai souhaitais... sauté Non mais c'est bon, 30 minutes, pas trop 30 minutes. Qu'est-ce que t'as de quoi 30 minutes Tu veux que les abdos, Tu veux pas autre chose, Tu veux pas travailler les jambes, les bras, enfin le, le corps, les jambes bah du coup tu veux pas travailler tout ça tu veux travailler que les notes bah... Euh j'ai fait un peu de... ah ok Mais il faut faire le bas maintenant il faut tout travailler sinon tu avec des combatures euh... avec des combatures des ouais Oh, je sais pour travailler les abdos. Est-ce qu'il parle de travailler les abdos aussi et ça travailler les fessiers et faire le pont non, je peux pas pas construire comme ça. Mais, compliqué. mais dans le bas t'as les fentes, t'as les squats, t'as. Euh... Après j'allais dire pour travailler le cardio, mais c'est une chose. Euh, tu peux faire la chise. En vrai, tu peux faire la chise. Pour le bas, pour le bas. Après, tu peux travailler tes mollets. Tu peux faire les extensions des mollets. Ça, j'avais montré dans une vidéo de sport. J'avais fait sur la chaîne de sport. Qu'est-ce qui travaille le bas Là, ça me vient pas, à part les trucs basiques, les fentes, les squats. Je vois pas. Ah, j'ai raté. Euh, j'ai raté. Après, pour le cardio, si tu veux travailler ton cardio, il y a plein de trucs pour ça. Les squats sautés, ça travaille. Ça travaille le cardio, les jambes, tout ça. Euh, tu peux faire la gare à sauter sur place, sans gare à sauter bien sûr, hein, sans gare à sauter sur place, travail de cardio, tu peux faire le jumping jack, travail de cardio, moi à chaque fois que j'en fais j'ai des Squat, fente, les fentes tu peux les faire 3 sur une jambe, Alterner, enfin bref, tu peux faire sur les côtés, tu peux faire plein d'alternations sur les fentes. Les squats, t'as les squats, après tu peux rester un peu, coupé, en mode chaise, squat, voilà. Après t'as les squats sautés, ils sont Ah, par contre, les burpees. La pire chose pour travailler le cardio. Les burpees, ça, m'a tué le dos. Et à cause de ça, j'ai toujours une blessure dans le dos qui ne part pas, et quand je fais mes étirements. Je de la branche de jambes là. Je le sens, ça tient dessus sur le fond. Je sais pas qu'est-ce que j'ai froissé, cassé comme dans le dos. Je suis pas sûr, mais il ici là, Je sais pas ce que c'est. Parce que quand je, quand je tourne comme ça, la faisant là, ça tire. Ça fait mal. Au moins quand on fait pas leur jeu, viens toi tu vois. Ça peut voir. Laisse-moi marquer Pikachu Non, j'aurais fait du faux faux, il serait venu. Il serait venu. De base, ils étaient déjà sur un train de faire alors là, il allait pas venir sur le mur, hein. dans la logique des choses. Même comme ça j'arrive. Ah si j'arrive. Ouais. Enfin, premier but. C'était compliqué à tout écrire j'avais pas vu. J'ai cru que j'allais me louper. On va il sera tranquille le live. Il finit dans.. Il finit dans 20-25 minutes. Petit live. Personne. Classique. Par contre moi je sais marquer dans mes caisses. C'est fou ça. Le seul endroit où je sais marquer c'est dans mes propres caisses. Ah petite. Petite petite. Ah kiff. Aïe euh... Poto Tu fais Poto Du coup, je suis comme... Dégoûté. Oh. Allez. Non, pas quoi, tu vois. Oh, je suis en mode concentré, désolé. Euh, Coco, t'es là? My Coco, est-ce côté t'es là? J'arrive même pas à marquer comme ça, c'est fou ça. Yep, yep, yep, toujours présent. Oh. oh, le petit poteau. Oh, le petit poteau. Hop là. Hop là. Finale, euh... t'as vu j'ai... j'ai fait tous les convois là je les ai notés peut-être pas les derniers là depuis quelques heures j'ai marqué le max de convois mm -hmm. bon. je crois que j'étais pratiquement toute seule à l'avoir fait aujourd'hui Mais... Je lis qu'on Attends. Normalement, je lis qu'on peut ban les bots Twitch sans problème. S'ils n'ont pas forcément tout créé comme les même Mais think, Et oui, mais comment tu peux savoir S'il y en a, ça première venir de Twitch, s'il y en a besoin de OBS... Tu, tu peux pas tout savoir... Tu peux pas tout savoir. Non, je vais me mettre à 10 là, au moins avec tous les buts qui m'ont Oui, mais il y a tué. C'était presque par là qu'il fallait faire. Il y a quelques jours, j'avais trouvé une liste de bottes. je prochaines... Ah. Et le jour où tu la retrouves, tu la gardes. Après, peut-être sur internet, tu mets une liste de botte... Euh liste de buste générée par euh, OBS ça va sûrement t'en donner ou t'en donner des chose. Oh Oh, va rentrer Ah, boum Parce que je sais pas à quoi servent les bots, mais ils servent pas à grand chose Oui, non, non, non. J'ai sais même pas s'il y a le son du jeu ou pas du tout. Il n'y a que ma voix. Si c'est que ma voix, il faut que je me double ça. Hein, parce que sinon, quand je parle pas, je de me concentrer. Il y a un grand idée. Allez, descend. On descend. Et on monte. Non, on monte. Retour. Et on ah oui, c'est moi je ne sais même pas. Je ne même pas réglé ça. Tout à l'heure quand j'ai lancé l'aime, j'ai lancé le, le chrono des 3 minutes avant que je lance le live. J'ai tout installé. Et après voilà, j'ai tout installé. J'ai juste installé le, le micro. J'ai fini si de la mise à jour de la console. Tout ça. Et donc, Nous sommes 3, la fête est parti. Oh, ben la moyenne sera de 2. Oh, Aujourd'hui. C'est pas mal. Non, la moyenne sera de 3. Le pire, c'est que... J'étais presque à avoir l'affilé, d'avoir tout juste, tout ce qui était recommandé et tout. Bon, je sais pas quoi ça un mais peut-être pour avoir euh, peut-être un petit peu d'argent, mais je sais pas, je suis pas rémunéré c'est ce pile de en vrai, ouais. peut-être, peut-être, peut-être, peut-être. Ah, ok, <rire> j'adore parce qu'on se sou on souhaite. Oh se met notre MP en mode note. Bye